Y'a yeah, pas vous allez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo récemment il y a eu un petit drama twitch mais c'est un petit drama en vrai non c'est un gros drama qui a eu de grosses conséquences je pense pour beaucoup de gens et qui fait énormément parler Outre-Atlantique, tout en venant petit à petit mordre les fesses de la communauté francophone. Et je me suis dit, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les méandres de ce drama, j'allais vous le présenter de A à Z, tout en montrant un petit peu les deux points de vue, en vous donnant mon avis et en écoutant le vôtre. Parce que vraiment, je pense que c'est un, un débat qui se veut un petit peu subjectif, tu vois, où tout peut s'écouter et où je pense que certains d'entre vous vont avoir des réflexions intéressantes, donc j'ai hâte de lire tout ça. On démarre pour l'histoire, c'est parti directement. Il y a quelques jours, comme je vous l'ai dit, il y a un gros drama aux conséquences assez étonnantes qui a éclaté sur le Twitch américain. Il y a le streamer anglais, Slicker, d'accord, de son nom, qui s'est fait dénoncer comme étant un arnaqueur qui a emprunté pendant des années et des années des sommes d'argent énormes provenant soit de ses subs, soit d'autres streamers. Le procédé était généralement le même. Slicker rentrait en contact avec eux, leur parlait un petit peu, leur envoyait une vidéo du style « Écoute, euh, je suis très gêné de te demander ça, euh, mais est-ce que tu pourrais peut-être m'aider en m'envoyant X somme d'argent pour X raison En général, la raison, s'en battait les coups, c'était très varié, ça pouvait être des soucis de carte bleue, j'ai des problèmes avec les impôts, j'ai si j'ai ça, je suis dans la merde, il me faut juste un petit peu d'argent. Mais j'ai un petit sponsor là qui paye dans trois semaines, t'inquiète, je te rembourse vite le frérot, c'est cool. Et surtout, souvent dans la petite vidéo, le petit, et ça reste entre nous si possible, parce que je suis vraiment gêné de te demander ça. Si tu veux pas, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, euh, c'est cool. Donc, bref, une sorte de grosse demande, ok, qui a abouti, bah, mine de rien au fur et à mesure, à de grosses sommes. Parce qu'on parle par exemple de sommes arnaquées euh, de par exemple 10 mille dollars à un streamer qui s'appelle TV, TrainwreckTV, TV, on en parlera juste après de ce monsieur, 27 000 dollars à, à un certain Luc AFK fan, un autre streamer, et des sommes pouvant aller, alors il y a plein de témoignages, de 3 000 à 4, 5, 6 000 dollars faits à des subs, ok Vraiment une sorte d'abus de confiance totale pour un total, euh, au niveau des sommes, de 3 000. 100 000 dollars, c'est monstrueux. Après s'être fait expose, d'accord, il a lancé un stream un peu en larmes où il explique que ce scam était totalement de sa faute, qu'il n'est pas une victime, qu'il ne faut pas avoir de la peine pour lui, et qu'en fait tout ce scam et tout cet argent, ça lui a servi à financer son addiction pour les jeux d'argent et notamment euh, le gambling et les paris sportifs. Parce qu'il faisait aussi des paris sportifs, c'était pas que du gambling, c'était une sorte de package quoi. Le monsieur jouait à tous les jeux d'argent et que c'était une addiction qui traînait depuis des années, qu'il avait déjà dit en stream qu'il avait arrêté les jeux d'argent, mais que c'était un mensonge, qu'il avait continué à jouer tout le long et que réellement tout son argent Twitch qu'il gagnait en tant que perte, parce qu'en tant que streamer, tu gagnes déjà pas mal d'argent. Donc tout son argent de Twitch, euh, du coup, partait déjà dans ça, et qu'en plus, quand il n'avait plus d'argent perso, il allait continuer d'emprunter, tout ça, machin, nanana, en ayant toujours, tu vois, ce côté, bah regarde, je suis un gros streamer, je fais beaucoup d'argent. Donc si je te demande de m'emprunter, enfin de me donner des thunes, tu sais bien que je vais t'emprunter. C'est comme, bon, à une différente échelle, mais c'est comme si demain, t'as Kylian Mbappé qui te dit, frérot, tu veux me prêter 1000 balles, je te jure, je te rends le mois prochain. Un petit peu chelou parce que Mbappé, il gagne un million et demi pour euh, Mais bon, bref, dans l'idée, c'est un peu ça. Tu doutes pas trop des capacités de remboursement d'un tel streamer surtout s'il si te dit juste que c'est un petit souci et de surcroît s'il si te connaît un peu ou alors s'il t'a noué une relation spéciale viewer-streamer, sub-streamer, ainsi de suite. Dans ce stream, je l'ai écouté, d'accord Ça fait un peu mal au cœur, j'avoue. Il s'est engagé à essayer de rembourser tout le monde quitte à prendre 2-3 jobs sur ses 90 piges, tout ça. Bref, c'est des paroles, mais surtout des paroles d'un mec qui était en état de détresse assez élevé et qui était un petit peu difficile de prendre comme argent comptant. Et de même, même si ça fait un petit peu mal au cœur, j'avoue, certains resteront de marbre en dire ouais, c'est un gros connard et tout. Moi, j'avoue, il me fait quand même un peu mal au cœur, mais c'est pas lui la victime. La vraie victime, c'est les viewers et notamment les autres streamers aussi qui se sont fait totalement scam et certains qui se sont fait mettre salement dans la merde à cause de ce type, car on va parler juste après des conséquences de ce drama et c'est là où le débat est intéressant et c'est là où ça frappe. Donc conséquences de ce drama, ça a relancé un petit peu toute la machine sur le débat des slots et du casino sur Twitch avec énormément de streamers et de viewers qui ont appelé à bannir un petit peu cette pratique de la plateforme, car l'addiction de Slicker, en fait, fait un peu écho au problème du fait de faire de la promotion du jeu d'argent en ligne ok et des viewers assez jeunes. ne faut pas oublier que sur Twitch, il y a quand même des gens jeunes et parfois même assez pauvres qui, en conséquence, peuvent à leur tour un petit peu, perdre beaucoup et tomber dans la merde à cause de ça. Et dans cette histoire, du coup, on retrouve deux côtés avec des argumentations qui, au final, résument bien je trouve ce que les viewers se disent entre eux quand on parle de ce sujet et où je pense que ça va être intéressant de vous écouter. Des streamers comme Miskief ou Pokémon, d'accord De gros streamers américains qui souhaitaient en gros frapper la plateforme, d'accord Économiquement en mettant un communiqué avec d'autres streamers et en s'engageant à ne pas live sur Twitch pendant une semaine afin qu'il y ait des conséquences économiques. Ils sont partis de la logique, on est des gros streamers, on attracte beaucoup de publicité et de sub Si, on, si on, on se met tous off pendant une semaine pour protester, ça a fait faire perdre beaucoup d'argent à Twitch. De toute façon que Twitch, je ne vous l'apprends pas. Ou alors peut-être que je vous l'apprends. Hein, on apprend tous des choses. Et quasiment, enfin, déficitaire depuis des années. Hein. Twitch ne génère pas d'argent. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils enlèvent le 70-30 à certains au-dessus de son carte Ça m'aiderait peut-être une vidéo dédiée les conséquences du fait d'enlever 70-30. Si vous voulez ça, vous savez quoi Mettez-moi dans les commentaires, je verrai ce que j'en ferai. Donc bref, des gros streamers américains qui sont pro euh, le fait d'enlever euh, le gambling sur Twitch. C'est à bannir, c'est à proscrire. Il y a même eu un hashtag sur Twitter, Twitch Stop Gambling un truc comme ça, où il y avait plein de témoignages de gens qui soit montraient l'arnaque le, le, le, de Slicker, soit racontaient leur histoire un petit peu de euh, ce qui leur est arrivé en se faisant influencer par des lives ou alors les streamers qui, eux, sont habitués des slots, comme par exemple TV qui s'était fait arnaquer sans cas par Slicker ou XQC, qui défendent en fait la possibilité de le faire avec comme argumentaire principal le fait que ce soit surtout un problème individuel et que Slicker, en l'occurrence celui qui a à l'origine un petit peu de cette histoire, bah, il a agi en son Nom et que ce ne soit pas vraiment un problème directement lié au slot sur Twitch, d'accord Et qu'on ne devrait peut-être pas blâmer l'ensemble de la chose pour l'erreur d'une seule personne qui en a arnaqué d'autres pour faire son petit gambling, ses petites conneries, le plus souvent en live en plus, tu vois. Certains streamers slots, et notamment XQC et Ludwig, même s'ils ne font pas que ça, bien sûr, ont même promis de s'arranger pour essayer de rembourser la l'intégralité des victimes de Slicker de leur propre poche les mecs ont beaucoup d'argent 300 k tout ça machin mais ils se sont quand même tu vois ils sortent de montrer un petit peu de bonne volonté ils se sont quand même euh, engagés à le faire sans doute peut-être qu'ils se sentaient un petit peu euh, mal ou peut-être qu'il y avait des viewers tu vois qui ont commencé à dire ouais c'est aussi votre faute tout ça machin ou bref euh, je pense qu'il y a plein de mécanismes qui ont fait que c'est déjà ou peut-être que tout simplement ils se considéraient euh, peut-être un petit peu coupables ou coupables par association ou je ne sais pas bref et quand j'ai dit que ça faisait écho à des arguments entre viewers tout ça machin et ben je trouve que c'est la réalité j'ai déjà lu plein de fois sur Twitter des débats entre pro-interdiction slot et inter... Enfin, les mecs qui sont favorables à ce que ça continue de cette manière. Et c'est souvent un petit peu le même débat de fond. Est-ce que, du coup, c'est un problème le fait de faire la promotion de ça Ça va de manière, on va dire en conséquence, influencer des gens à se mettre dans la merde ou alors est-ce que les mecs qui se sont mis dans la merde, ils sont suffisamment grands, c'est 100% de leur faute, ils avaient qu'à savoir ce qu'ils faisaient et ils n'avaient pas à se faire influencer euh, Fuck you, on continue de cette manière, euh, problème individuel. Problème individuel ou alors problème qu'on va appeler plus global, d'accord Plus de fond, ok En mode, ok, c'est vrai que c'est de leur faute individuellement, mais s'il n'y avait pas eu les slots à la base, alors peut-être que ce côté individuel ne serait pas rentré en ligne de compte. Voilà le fond de la question. Et vous, où est-ce que vous placez de ce côté de la médaille Moi, j'avoue que c'est un, un débat un petit peu compliqué. Je peux entendre, tu tu vois, ceux qui sont là en mode, non, c'est 100% individuel, t'avais pas à rentrer ta carte, tout ça, machin, nana Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais à côté de ça, je trouve que c'est un peu naze, tu vois, d'ignorer le côté tentation qui peut arriver du fait de tous ces gros streamers slots qui jouent en étant sponsorisés par des casinos qui leur permettent de jouer des sommes astronomiques sans jamais vraiment perdre dessous de leur argent, enfin de, de leur propre argent. Et même si de temps en temps, ils perdent de leur propre argent en disant que les fois où ils touchent big ça compense un petit peu. Tu vois, le fait d'avoir euh, plusieurs balles à blanc euh, que le gars réel n'a pas, c'est un petit peu chaud. Et en fait, quand euh, ça donne des best of des clips, des idées, si, ça, où les mecs cassent la banque devant des fois des viewers, qui, je sais pas, des étudiants, des, des, des, des jeunes ou des mecs tu vois, qui n'ont pas beaucoup de thunes et qui sont là, qui ont 100, 200, 300 balles, ils sont là, ils ont l'eau à la bouche et ils se disaient pourquoi moi C'est compliqué, tu vois. C'est comme si tu mettais un plat de lasagne sous le nez d'un mec affamé. OK, si le mec affamé, il tape dedans, c'est sa conséquence. Mais j'avoue que le plat à lasagne, quand même difficile de lui mettre à 100% la, la faute d'avoir craqué. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis. Peut-être qu'il est erroné, peut-être qu'il y a des contre-arguments. Je l'entends. Vous avez la section commentaires, dites-moi le vôtre. Et on passe à la suite de la vidéo. Donc ceci n'a pas suffi, euh, d'accord Et en conséquence, Twitch a drop la bombe récemment. En dehors des sites autorisés et agréés aux US, il ne sera plus possible de stream du casino, sachant qu'une énorme partie des sites de casino utilisés par vos streamers préférés sont basés dans des pays comme Curaçao ou ailleurs pour des raisons juridiques, d'accord euh, Disons que leur manière de faire et sans doute que la manière d'opérer passerait pas la plupart des tests de sécurité ou des guidelines ou peu importe fait dans des juridictions peut-être un petit peu plus strictes. Peut-être aussi pour des raisons d'impôts ou autre, bref, je pense que leur panel de raisons est assez large. Bref, toutes ces annonces laissent un petit peu en suspens plusieurs questions. Est-ce qu'il y a peut-être des précisions qui vont permettre à certains de continuer à live du slot Je sais qu'il y avait une phrase notamment dans l'annonce de Twitch. Donc ça veut dire que soit c'est des sites qui sont agréés aux US ou alors dans d'autres juridictions qui donnent assez de, bah, comme ils disent, de la protection du consommateur mais de manière suffisante. Et c'est là que ça veut dire que quand même un petit peu à interprétation. Quel site donne ces protections-là Enfin, cette protection du consommateur Et quel site sera ou ne sera pas accepté par Twitch pour ça Et c'est pour ça que... S'il y a peut-être un petit espoir pour certains streamers slots, c'est peut-être ça. Si par exemple dans les sites, euh, je sais pas, dans les, dans les pays qui sont agréés, tu vois, s'il y a Malte ou des conneries comme ça, bon, je pense qu'il y a peut-être certains sites qui pourront regermer comme des champignons. Je sais pas ce qu'ils en donne également des sites US, peut-être qu'ils vont essayer de mettre la main sur le marché laissé, du coup, peut-être en allant financer de la même manière, ou peut-être que la loi américaine le, ne leur permet pas, mais voilà, en tout cas, ça pourrait être une occasion pour eux. Et ça pose plein d'autres questions, notamment, est-ce que du coup les gros streamers slots vont être obligés de changer de plateforme, euh, tout simplement On peut imaginer peut-être un passage sur YouTube, peut-être un passage sur des euh, sur des players privés, d'accord, euh, sur plein de trucs comme ça. Est-ce que c'était la bonne action de la à, à faire de Twitch et vous? Quel est votre avis, du coup, surtout cet argument, euh, cet argumentaire déployé, d'accord Est-ce que c'était la bonne action Est-ce que les gros streamers slot vont être obligés de changer de plateforme Là, à l'heure actuelle, j'ai tendance à te dire que oui, ou alors à se diversifier, à tenter autre chose, à quitter Twitch. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une mini révolution, parce que concrètement, ça montre encore que Twitch, là, peut-être pour des bonnes raisons et d'autres fois pour des raisons peut-être un peu moins cool, mais ça te rappelle un truc, c'est que haha, les mecs sont, ont un monopole assez big sur le marché ou en tout cas, une présence tellement forte que du jour au lendemain, très souvent, ils peuvent se permettre de faire hop. Et d'éteindre la lumière que tu sois d'accord ou pas sans forcément avoir la possibilité d'en discuter ou pas ou d'avoir un recours ou pas ils peuvent d'une manière ou d'une autre, ou du jour au lendemain, couper quelque chose, alors que pour l'instant, il le, jusque là, il le tolérait à 100%, c'était totalement assez free, euh, d'accord, même s'il y avait eu deux, trois euh, règles, notamment sur les liens, euh, disons que les, les, streamers slots pouvaient s'en donner à cœur joie, et que c'est plus trop le cas maintenant. Donc, voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a mis un petit peu en lumière tout ça. Moi, j'avoue, je sais pas si c'est mon côté, euh, bah, c'est pas un côté humain, en mode ouais, regardez, je suis, je suis trop gentil, compréhensif de l'humain. Mais les mecs comme Slicker, tu vois, genre même après avoir bien vu son stream, etc., où il s'explique, où, il est un peu en larmes et tout, J'avoue que même si c'est lui le bourreau, entre guillemets, même s'il y a vraiment des victimes qui, elles, n'ont pas demandé grand chose, ont purement donné de l'argent et se sont retrouvées dans la merde. Et ça, force à elle, je le conçois 100%. J'espère qu'elles retrouveront leur argent avec les grandes démarches faites par d'autres streamers. Ces mecs-là, dans le fond, ils me font de la peine. C'est-à-dire que j'ai pas pitié, je les excuse pas pour ce qu'ils ont fait. Je leur donne pas un blanc C1, tu vois, en mode ouais, c'est bon, tranquille, tout ce que t'as fait, salut, c'est ok. C'est que dans le fond, il me faut quand même un peu de la peine, tu vois. Genre. Je, je, je ressentais vraiment qu'il avait besoin d'être aidé, que sa situation elle puait sa mère et je sais pas je suis peut-être lié, peut-être naïf hein, d'ailleurs vous pouvez me le dire mais c'est vrai que ces, ces mecs là en général tu vois des fois quand, sur des actions comme ça quand, même c'est pas bien ce qu'ils ont fait etc., quand ils se font attraper la main dans le pot et tout quand ça lâche comme ça des fois c'est vrai que je peux avoir un peu de la peine. Bon voilà en tout cas c'était juste un avis perso une sorte de, de, de, de pensée de fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous avez les commentaires et je vous dis à très, les amis. Bisous